Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Mes abonnés Instagram ont décidé de cette journée que je passe avec ma Piximum à Disneyland Paris Mes abonnés ont eu plein de choix, par contre j'ai fait assez soft dans le sens où ça fait 4 ans que ma mère n'a pas été à Disneyland Paris donc je voulais pas lui imposer un truc un peu trop extrême, Ce que je vous propose si jamais ça vous tente n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air dans cette vidéo et je saurais que pour la prochaine fois vous voulez une vidéo un peu plus tricky où je fais un peu plus des choix impossibles donc aujourd'hui vous avez choisi Ma tenue, c'est donc un Disney Bound. Notre cher ami réponse, vous avez été une grande, grande majorité à voter pour réponse, ça m'a fait super plaisir parce que c'était le choix que je voulais et comme vous pouvez le voir je n'ai rien fait à mes cheveux parce que c'était à vous de choisir si vous vouliez que euh, je me coiffe les cheveux ou pas du tout et donc on va découvrir le résultat juste ici ça aura été très serré mais euh, à l'heure où je consulte les votes il est à peu près 8h20, vous êtes 89 à avoir voté pour les cheveux attachés et 52 pour les cheveux détachés donc c'est parti, on va se faire une sorte de tresse à la réponse, et bien voilà donc ce que ça donne avec la petite coiffure je pense que là on est prêt, on y on y va, c'est parti pour rejoindre Piximum. Bon bah j'ai retrouvé Piximum, donc on est à Disneyland Paris, donc là on va passer le contrôle des sacs et euh, comme les abonnés l'ont choisi, on va commencer par le parc Walt Disney Studio que tu n'as jamais fait apparemment. Jamais fait. Donc voilà, allez on y va. Tu découvres Capitaine avec la fée <rire> Et il y a ouais Et moi je vais t'emmener dans le Land de Paris avec Ratatouille Ratatouille. Ah, super, Ratatouille Là vous voyez il y a marqué 25 minutes de queue, mais en fait c'est blindé de monde. Donc pour éviter de faire la queue, avec maman on a pris un face-pass. Voilà, donc avec notre petit ticket, c'est une découverte pour toi et on n'aura pas à faire la queue à ce moment-là. Vu qu'il euh, y a trop de monde à Ratatouille, on va faire le deuxième choix de mon Instagram. On va aller voir Zizag, que maman ne connaît pas, donc là on est en train d'aller dans Toy Story Playland. Et tu connais pas du tout Toy Story hein C'est parce que c'est Toy bah Story... <rire> bah tu vas découvrir. quoi C'est quoi C'est des <rire> Maman elle dit ça parce qu'il y a les. Euh... Non, on dirait des singes, non Oui en fait en fait Toy Story c'est le monde des jouets. Donc là on est à la taille ah, d'un jouet. Un singe. Oui il y a des singes partout effectivement mais c'est pas des singes. On va faire ratatouille euh, On va pas faire ratatouille, on va faire zigzag le chien. Donc nous on a le placement numéro 13. Voilà. Nos maman, elle est en train de faire du repérage pour voir où est-ce qu'on est. Qu est. Ouais. Ouais, j'ai vu. Vous y allez tous sais, les trucs là-bas, là, -bas, là. Rondes, là. Ouais. Les ronds, là. Regardez Ouais, ouais, bah ça m'étonne pas. Hein. Ça. Mais avant, il n'y avait pas, c'est ce que j'explique à la Pixie Army, bah non, il n'y avait pas tout ça. Et donc on se rend On peut plus gruger pour se mettre devant, c'est triste. <rire> On va découvrir ce que euh, vous avez choisi pour nous alors j'avais dit que c'était entre art of animation stitch et aladdin vous avez été 51 à voter pour ça donc euh, bah allons-y hein. ouais, allez c'est parti soit aladdin et... soit stitch. stitch on va voir ce qui colle le plus dans c'est ça parce qu'après après. on a notre fast-pass -fast pour faire un D'accord. Hein. Oh, tu sais ouais. que c'est un spectacle mais à ton avis qu'est-ce qui va se passer je ne connais pas Stitch C'est Je ne pas qui c'est Stitch C'est un espèce d'extraterrestre. Avec des grandes oreilles. Je pensais que c'était dans l'eau, un petit <rire> poitrine. Et... Je pense que ça va être drôle. Mais tu vois, je pense que c'est très C'est lui Stitch. Elle était trop à fond. Enfin, elle n'était pas durlée. Bon Par contre, il y a eu un moment qui était extrêmement gênant. Parce qu'on fait tout ce qui est vitesse lumière et maman pris vitesse sonore. Tout va bien. Donc, tout oui. Bon, et maintenant, maintenant on va aller faire ratatouille en passe-passe Oui is it les Des invités pour le dîner Yes, en commun Non. C'est commun Tu sens les oranges Mais ça ne vient pas, je suis choquée. Hein ça ne vient pas, d'habitude, ça se dirait. Vas-y, rends ta douille. C'est là où on va manger juste après mais je vous montre pas ça dans la vidéo parce que vous aurez un article de blog à découvrir juste ci dessous et alors t'en as pensé quoi Bah c'était génial parce qu'en 3D c'est ma grande première et puis euh... On a toutes les sensations. Très dessus. Ouais, voilà, t'as pris l'eau, t'as pris le feu, t'as senti. Euh, J'ai senti les odeurs, les oranges, il euh, y, y avait le citron, il y avait les oranges. Ouais, y le y avait Une autre odeur aussi, je sais pas. Oh, je sais pas, je ouais, m'en rappelle pas. Je sais pas, mais euh, franchement, je trouve que les scènes ont duré plus longtemps que d'habitude. Je pense qu'il y a dû y avoir des problèmes, genre le bouchon de champagne. Ah oui, il est resté longtemps. Hein. longtemps l'envoyer donc je et sais après, pas. après on reçoit un peu des bulles. Ouais. J'ai reçu l'impression de recevoir le bouchon mais non en fait. Et donc là on est dans la queue pour essayer de faire des photos Ça avec les personnages ratatou, de Ratatouille qu'on vous a montré tout à l'heure. Notre réservation de restaurant est dans 25 minutes. Du coup euh, on va croiser les doigts pour pouvoir ouais. rencontrer Emily euh, et Emile. Rémi, t'es content le magicien parce qu'on était un petit peu un petit peu à la bourre, qu'est-ce que tu en as pensé C'était magnifique, j'adore la belle et la bête, c'est une de mes préférées et puis Aladdin, c'était sympa. Du coup j'ai lancé deux sondages, le premier ça va être de savoir ce qu'on fait sur le parc principal et l'autre euh, de savoir le budget shopping mais je croise les doigts pour que le réseau marche et donc là on va faire un petit tour dans les boutiques avant d'aller là-bas, ouais. allez on a retrouvé Baptiste et donc je suis en train de dépenser Puisque vous êtes 83% vouloir que je dépense plus de 30 30€ Vous êtes des terres hein les gars qui ne m'étonne pas de vous Pour l'instant j'ai juste acheté un film Finn Il Va falloir que je dépense encore plus du compte Je dois me forcer et tout c'est dur la vie Et donc là on va euh, à la valse des princesses On est en direction euh, des poupées comme vous nous l'avez demandé. Première fois euh, qu'on l'a fait aujourd'hui et attraction préférée de Pixie On est dans la queue de ce mouvement puisque vous nous avez demandé de la faire deux fois aujourd'hui. Grave, j'ai jamais fait autant que pour l'attraction. Du coup t'as pensé quoi de les penser en bas des le spectacle ah, Le spectacle était court. C'était mal placé, mais c'était pas mal. Puis, il y avait plein de princesses que maman connaissait pas, genre Tiana et ouais, là, Et Maman est persuadée que Cendrillon c'est la princesse Aurore. Oui, pour moi, ouais. Ah bah, temps, là, la princesse. Donc en fait, maman a découvert aujourd'hui à quel point la vraie princesse Aurore était crue, et pourquoi la dépresse, je pense, elle la ah, déteste, je crois. Parce qu'elle est insupportable. Elle, elle est insupportable. J'ai lancé un sondage pour savoir euh, ce qu'on mangeait ou goûtait. Donc euh, soit Mickey, soit Glace, on découvrira ça après la salle. Voilà. Les il est 13h51, la Pixie Army. Et il va falloir qu'on me passe une fois cette un attraction avant de partir. tranché mais alors vraiment c'était ultra serré c'était à deux votes près pour la glace donc euh, je suis juste à côté du bel avec Maximum. C'est la première fois que je vais euh, <rire> prendre une glace ici donc euh, je suis plutôt contente de tester On s'apprête à voir la parade c'est un peu mal organisé comme vous pouvez le voir et je vous ai pas filmé la dégustation de glace parce que ça a rendu beaucoup trop trop Ouais, c'est la première fois que j'étais bien placée. Là on était super Au bien début, placée. Était pas ah non parce que Bon il y a toujours des gens devant nous et tout, que là j'étais en hauteur et j'ai les ai tous vus et c'était vraiment sympa. Moi, ouais bien... tu l'as trouvé un peu courte mais. Mais euh... trop courte, ouais. Quand c'est bien, c'est super, c'est toujours trop court. Oh, et après moi comme je vous dis, hein, vous savez que je l'aime pas cette parade mais <rire> c'est pas nouveau. même comme vous pouvez le voir juste ici ça a été serré, c'était entre Dembo, le labyrinthe d'Alice ou Mythe Mickey et vous avez été 53% à voter pour qu'on rencontre Mickey donc là 30 minutes d'attente, on est motivé voir Mickey maman, <rire> maman elle des était à souris fond. et des rats <rire> je t'avoue c'est la, en fait, hein. la journée il est donc 18h55 la Pixie Army et avec Pixie Mum Small World Run 2 ouais bien sûr Round 2 on y va, ouais. c'est parti les poupées let's go, again allez, uh, again. allez on y va euh non <rire> Et alors autant tout à l'heure on a fait 45 minutes de queue, autant là il n'y a personne les gars. T'es prête oui. Nouvelle aventure. On y va. On va aller pousser. Encore. De quoi 放棄 et je la fais quasiment à chaque fois. Et là je peux vous dire que deux fois la même journée c'est trop pour moi. Là je pense ça va ça passe mais là je ne peux plus. Chip Il t'a dit chip là Stitch. On arrête les attractions et là on va sur le dernier défi de la journée puisque aviez demandé de dépenser 30 euros minimum et pour l'instant je n'ai acheté qu'un pince à 7 euros donc euh, bah, il va falloir que je me ruine hein. donc euh, c'est parti pour les boutiques bon s'il y a bien un endroit où je peux dépenser tout mon argent d'un coup c'est bien celle-ci donc allons-y hein J'ai rien acheté, j'ai rien trouvé de très particulier dans les boutiques, comme vous avez pu voir. Donc, plutôt que d'acheter pour acheter, ce qu'on va plutôt faire, c'est que euh, je vais aller au village parce que j'ai une idée de ce que je vais aller trouver. Je vais aller m'acheter euh, un truc que je veux depuis longtemps. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé des choix des abonnés de, de ce qu'ils nous ont dit de faire aujourd'hui Ils ont fait des ouais. bons choix ou pas impec, super et partout <rire> <sur rire> la glace ouais. <rire> et moi j'en profite du coup euh, pour la fin de ce vlog pour remercier tous les membres Army que j'ai croisés aujourd'hui il y en avait énormément c'était trop bien j'ai pas pu croiser tout le monde j'ai reçu plein de messages de personnes qui me disaient qu'elles voulaient me voir et on n'a pas réussi à se croiser donc j'espère une prochaine fois je croise les doigts les 15 000 approchent bientôt je pense que vous l'avez vu et je suis trop contente donc du coup euh, pour fêter ça j'organise un meet up alors euh, je l'organise le jour de la Dapper Day Donc ce sera samedi 15 septembre Je pense que je vais en faire qu'un seul Et que ce sera au village en après-midi Mais je suis pas encore sûre Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous tenez absolument à ce que ce soit à l'intérieur du parc aussi J'aimerais bien voir vos retours là-dessus Mais j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu spécial pour les 15K Donc rejoignez-moi sur les réseaux sociaux J'en parlerai très certainement sur Instagram Bref j'espère que cette vidéo euh, Instagram contrôle notre journée à Disneyland Paris Vous aura plu la Pixie Army Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur Surtout si vous aimeriez une vidéo un peu plus euh, folle. Parce que là j'étais avec ma mère et j'avais pas trop envie de la faire subir. Mais si vous voulez vous venger sur moi et qu'on fasse un truc un petit peu plus particulier, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire avec vos propres défis. Pourquoi pas, ça pourrait être assez marrant. N'hésitez pas à me mettre également un commentaire pour me dire ce que vous avez préféré de cette journée. Et à vous abonner surtout, parce qu'il bah, faut rejoindre les rangs de la Pixie Army, n'est-ce hein, pas Et en attendant la prochaine vidéo ma bah, la Pixie Army, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous Bon, la Pixie Army, j'ai bien relevé le défi et je vais vous le prouver. Donc, j'ai acheté ceci en solde à 2€. Ce porte clé pour ma mère à 5€ Et qui est fou. Petit euh, Winnie Tsum Tsum qui va partir avec moi au Japon Qui m'a coûté 6€ Celui là euh, donc c'est un nœud pour les cheveux de Jessie euh, Parce que moi je l'utilise pas sur les oreilles Donc j'en suis déjà à 25 Le petit pin de Picsou qui coûte à peu près euh, bah, qui coûte 7€ Voilà comme vous pouvez le voir Donc on est donc à un total de 32€ hors réduction enfin, Passeport annuel Mais bon ça fait environ 30€ Donc défi relever la piscine